Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous dire comment être plus productif. Donc, être productif, c'est produire le maximum en le moins de temps possible. Oui, bien évidemment, il faut préserver la qualité du travail, de la production, mais cela, euh, là, on parle plus d'efficience que de productivité. Donc, je vais vous donner quelques principes de base et... Euh, ce qui serait bien, si vous voulez augmenter votre productivité, c'est de, de copier-coller le texte qui sera en, en description de la vidéo et de réfléchir à chacun des, des principes, à chacun des, des éléments de, de productivité pour, pour vous améliorer, en fait. Donc, alors les, les, je n'ai pas classé ces, ces principes, hein, ils sont en vrac. Donc, premier principe... Faire une liste réaliste de choses à faire qu'il faut revoir quotidiennement et utiliser un calendrier, c'est-à-dire euh, fixer une date d'échéance pour chaque tâche. Euh, donc c'est vraiment indispensable d'avoir ce qu'on appelle une to-do list, en fait, qu'il faut revoir périodiquement, euh, l'idéal étant quotidiennement, et de euh, donner une date d'échéance à chaque tâche. Se focaliser sur les tâches les plus importantes en premier. C'est-à-dire ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire pour vous. Il faut, il faut distinguer ce qui est prioritaire pour vous. Pour euh, vous y atteler en premier. Euh, car euh, évidemment c'est prioritaire. Prendre des notes. Avoir en permanence un carnet et un stylo sur soi. Alors Beaucoup recommandent Evernote. Euh, qui est un... Un, un logiciel de prise de notes euh, sur Internet, enfin sur, sur ordinateur en fait, qu'on peut mettre sur son portable, sur, sur ses tablettes, sur tout, tout ses, tous ces objets connectés. Euh, on peut même l'intégrer, il y a des widgets Evernote qu'on peut intégrer euh, au navigateur Internet. Moi j'avoue que je n'utilise pas Evernote, je me contente du, bah, du carnet papier, du stylo. Moi, ça me convient bien. Je pense qu'Evernote, c'est surtout utile si vous, voulez, si vous écrivez un livre, par exemple, ou si vous êtes sur un mémoire ou, euh, ou sur un gros projet comme ça. Je pense que qu'Evernote s'impose. Mais euh, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire que le carnet et le stylo suffit amplement. Évitez au maximum tout ce qui pourrait nous distraire de notre tâche. Par exemple, les courriels, le téléphone, les réseaux sociaux, nos proches... C'est important de s'isoler et de ne faire qu'une seule chose à la fois. Diviser les grosses tâches en plus petites, regrouper les tâches similaires, c'est-à-dire faire les choses euh, similaires en même temps. Ça permet de gagner du temps. Euh, utiliser les temps morts. Donc, euh, je ne sais pas, quand vous êtes en, dans une file d'attente, quand, quand vous conduisez, quand, quand vous êtes sous la douche, etc., euh, vous pouvez par exemple euh, utiliser, euh, écouter des podcasts ou des livres audio ou euh, je sais pas ou bon moi j'utilise les temps morts pour prier mais c'est tout à fait personnel. Euh, faire des pauses, donc là il faut trouver votre propre rythme biologique, hein, voir à quel moment euh, vous êtes moins productif, et euh, donc lors de l'exécution d'une tâche, se rendre compte du moment où le niveau de performance diminue. Et à ce moment, essayez de passer à une autre tâche prioritaire. Et effectivement, vous, vous avez des rythmes propres à vous et vous devez choisir l'heure de la journée la plus appropriée pour le type de travail à effectuer. Bon, je pense que, par exemple, moi, le, le matin, j'ai le cerveau beaucoup plus euh, performant, je pense. Donc, je fais les tâches euh, qui nécessitent. Euh, qui, qui mobilisent le plus mon, mon intellect le matin. Après, le soir, euh, le soir bah, je, je fais des tâches un peu plus. Euh, qui nécessitent moins d'intensité intellectuelle. Mais après, ça, ça dépend de votre. Euh, de votre emploi du temps aussi. Hein. Moi, j'aimerais moi, bien faire mes, mes vidéos le matin, mais malheureusement, je. Je, enfin, malheureusement, je, je l'ai fait le soir, en fait. Mais Je pense que ce serait mieux que je les, je les fasse le matin, mais j'ai pas forcément le temps. Euh, lorsque l'on s'enlise dans une tâche, laissez le projet jusqu'à ce que les énergies soient renouvelées. Adopter des habitudes minimalistes. Donc là, c'est surtout dans l'organisation de son espace vital. Hein, euh, aussi, ranger son bureau, il faut, il faut être ordonné. Parce que moi, ça m'insupporte de perdre du temps à chercher les choses. C'est vraiment une perte de temps absolue euh, qu'on peut euh, assez facilement éviter. Ne pas hésiter à supprimer tout ce qui est inutile. Et ça, ça vaut aussi pour les tâches. Hein. Les tâches que vous pouvez euh, noter sur votre to-do list. Euh, je pense qu'il y en a qui, au fil du temps, euh, si, si vous n'avez pas réalisé une, une tâche au bout d'un mois, réfléchissez. Est-ce que je peux la supprimer ou pas Alors, il faut bien évidemment être très sélectif dans ses lectures, mais aussi dans ses fréquentations. Euh... Alors, savoir dire non, justement. Réduire le temps destiné aux activités sociales ou à la télévision. Savoir demander de l'aide, c'est-à-dire euh, déléguer. Alors, je sais qu'il existe des, des sites comme, par exemple, fever.com, Trouver les meilleurs services freelance pour votre business. Ou alors, euh, 5euros.com devient comeup.com. Come up Là, vous voyez, vous avez des, des services. Euh... Par exemple, je vais corriger les fautes d'orthographe, de grammaire. Voilà, euh, à partir de 5 euros. Euh... Je vais réaliser votre CV remarquable et attrayant à partir de 5 euros. Là, bon, moi, j'ai jamais utilisé ce, ce type de, de plateforme, mais euh, il faut savoir que ça existe. Il y en a d'autres. Hein. Euh, J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Donc, voilà, pour déléguer. Moi, je sais que je pourrais déléguer certaines choses, comme par exemple. Euh, euh, enfin, il y a des tâches que je pourrais déléguer, mais bon exemple mettre en mettre en ligne euh, mes vidéos sur d'autres plateformes ou des trucs comme ça qui me prennent du temps et qui sont pas forcément euh, à plus-value. Donc ça c'est important aussi d'identifier et de réduire les pertes de temps. Ça c'est quand même assez important que vous fassiez cette démarche d'identifier et réduire les pertes de temps. Alors, vous savez qu'il y a la fameuse loi de Pareto qui qui qui dit que 80% des effets, des résultats, découlent de 20% des causes, de 20% des actions. Autrement dit, 20% de vos actions entraînent 80% des résultats de, de votre vie. Mais ça vaut aussi, cette loi euh, est approximative, mais à peu près, euh, elle se retrouve aussi dans, dans nos relations sociales, ou euh, euh, enfin, voilà, dans les chiffres d'affaires, dans les... Enfin, C'est une loi à avoir euh, en tête et euh, bien évidemment on recommande de se focaliser sur les 20% euh, de causes qui, qui marchent, d'essayer de les améliorer et d'abandonner finalement euh, les 80% de, bah, de causes qui, qui ne fonctionnent pas vraiment, euh, de les abandonner ou alors de les améliorer, de les automatiser ou de trouver une solution pour... Euh, pour, euh, bah pour les rendre plus efficaces, plus efficientes. déterminer quelle routine pourrait être modifiée pour le mieux. Donc là, c'est dans, dans vos habitudes de vie, il hein, y a forcément des choses que vous pouvez améliorer. Par exemple, prendre sa douche plus rapidement, euh, que sais-je, hein, c'est à vous de faire le, le travail de réflexion. Alors là, bien évidemment, pour être productif, il faut bien dormir. C'est-à-dire, je pense que la majorité d'entre vous ont besoin d'environ 8 heures de sommeil par nuit. pas chacun, c'est rythmes biologiques, mais je pense que 8 heures de sommeil est vraiment quelque chose d'optimum, sachant que si vous dormez trop, vous allez être en suquet. Le lendemain matin, vous allez être moins performant. Si vous dormez peu... Bah, là aussi, vous aurez de la fatigue nerveuse qui, qui vont vous, vous ralentir. Alors, bien s'alimenter aussi. Euh, bon, en fait, tout ça, bien dormir, bien s'alimenter, ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Euh, bien, surtout bien s'alimenter. Euh, enfin, éviter les. les nourritures trop transformées, en fait. Par exemple, moi, je sais que, euh, à un moment donné, je mangeais des pizzas euh, à 2 euros le dimanche après-midi. Et... Enfin, euh, des pizzas transformées, en fait, que je me que mettais au four. Et, euh, et systématiquement... Donc, en fait, j'avais pris l'habitude de manger ça le dimanche après-midi. Enfin, le dimanche midi. Et systématiquement, je, je, je, je, je faisais une sieste de 2-3 heures euh, le midi. Je comprenais pas Pourquoi et c'est qu'après que j'ai compris qu'en fait, c'est à cause de cette fameuse pizza à 2 euros industrielle euh, que, je, euh, que, je, que je faisais la sieste, en fait, euh, le dimanche midi. Et quand j'ai arrêté cette mauvaise habitude, bah, j'ai arrêté les, les siestes le dimanche euh, après-midi. Donc c'est important euh, de bien s'alimenter, bien s'oxygéner, c'est-à-dire maintenir sa forme physique. L'idéal est de faire... Euh, au moins une demi-heure de sport par jour. Éviter les conflits. Parce que les conflits peuvent être non seulement chronophage mais aussi pomper toute notre énergie, finalement. Alors là aussi, ça, ça mériterait toute une vidéo. Hein. Je pourrais même faire des, enfin, ça, même des conférences là-dessus. Bien s'alimenter, éviter les conflits, etc. Ça pourrait faire l'objet de, de livres, hein, de livres entiers. Euh, donc, je vais juste donner un conseil pour éviter les conflits, c'est d'être positif au maximum, de positiver au maximum. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je vais conclure par une petite astuce. Si une tâche peut être réalisée en moins de 3 minutes, réalisez-la immédiatement. Et ça, c'est vraiment important. 2, hein. 3 ou 5 minutes, hein. euh, c'est vraiment important parce que euh, si vous la mettez de côté... Euh, vous allez procrastiner, elle va passer à la trappe et vous n'aurez pas ré réalisé la, la tâche. Hein. Ça, c'est vraiment une astuce euh, qui a l'air de rien, mais qui est, qui est quand même très importante. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.